Bonjour à tous, c'est Camille de la Médiathèque. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre pour les enfants. Ce livre s'appelle Cache Cache. Il est de Song Yunju aux éditions Amateur. C'est une petite pépite vraiment magnifique. Dans cet album, le noir et blanc prédomine, on a quelquefois des petites touches de couleur qui subliment le dessin. On suit le petit chat de la famille, représenté par des traces de pâtes ou des traits légers qui indiquent sa truffe, ses yeux ou le contour de son visage. Le but est simple, le retrouver page après page, et franchement ce n'est pas toujours évident. Un livre vraiment très rafraîchissant pour tous les enfants à partir de 3 ans. Merci à tous, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.